Bonjour à toi chers spectateurs, Vesper Chronicles de Christina Buhozit et Bruno Sampé, Ben, c'est un film qui donnait très envie. Bon, déjà parce que si vous allez sur Allociné et si vous traînez sur les sites qui mettent en avant les longs métrages, c'était le gros blockbuster indépendant euh, de ce mois d'août. Clairement, c'était vendu comme étant la petite pépite de SF qui sort un petit peu de nulle part qui allait nous proposer un univers extrêmement dense, qui allait être en plus une collaboration surprenante entre la Lituanie et la France, puisque ce sont la nationalité des deux réalisateurs du long métrage. Donc on était sur le genre de film qui titille réellement la curiosité et dans lequel on a réellement envie de se plonger à bras le corps. Le résumé pour faire simple, dans un futur plus ou moins proche, Vesper, une jeune fille vivant seule avec son père, malade suite à un accident au sein de l'armée, cherche à survivre. Cherchant à subvenir à leurs besoins, sur une terre sans vie, la jeune femme voit sa vie bouleversée lorsqu'un vaisseau s'écrase pas loin de chez eux. C'est très impressionnant. C'est un film qui réussit vraiment à avoir son petit univers, son identité, sa, sa puissance graphique et symbolique. Indéniablement, Sampé et Buozit ont réussi à construire un long métrage qui, je trouve, a quelque chose d'atypique. Et moi, me rappelle beaucoup ce que on a l'habitude de voir des fois, et heureusement d'ailleurs, de manière très surprenante, dans les SVOD, les VOD et les films qui sortent directement bah, sur le marché de la vidéo. C'est des films où on sent que les mecs se basent vraiment sur leur univers, ont réellement envie de le laisser vivre, de le laisser prendre record, de le laisser prendre plein de place à l'écran, et où du coup, en tant que spectateur, on a envie de se plonger à bras le corps dedans. C'est exactement ça. Mais, et alors là, c'est un gros gros mais, c'est un film qui démarre très bien un univers mais on a rarement l'impression que ça décolle pleinement. Et, et ça me fait suer parce que réellement, j'aime beaucoup Vesper Chronicles. Je trouve le film réellement fascinant et je trouve qu'il nous embarque réellement dans son ambiance et que dans la globalité, c'est un film qui a plein de qualités. Mais je ne peux pas m'empêcher aussi de penser que c'est un film qui démarre super bien et qui ne semble jamais pleinement décoller. Et du coup, c'est problématique. Parce qu'on est devant un long métrage qui place très bien une bonne base de travail mais où du coup, lorsqu'on arrive à la fin, on se dit « Ah, non, c'est là que j'aurais envie que ça démarre. à partir de là, c'est compliqué de réussir à pleinement être satisfait de Vesper Chronicles puisqu'on a constamment la sensation que c'est un film qui devrait complètement nous satisfaire et qui semble promettre une satisfaction, mais n'arrive pas à l'assouvir pleinement avec ce premier coup d'essai. La science-fiction intimiste est un genre que l'on ne voit plus beaucoup au cinéma. Le grand spectacle ayant tendance à nous faire voir ce genre de manière rocambolesque et épique, mais en ne cherchant pas plus que cela à nous emporter dans un point de vue plus intime, chose que cette facette de la SF veut mettre en relief. Le duo Buosite sans nous offre un petit film de SF bourré d'une ambition absolument folle qui se ressent à de nombreuses reprises, mais qui donne aussi cette impression que le film n'est pas à la hauteur de ce qu'il cherche à nous faire découvrir. Le long métrage sonnant comme la parfaite mise en perspective de l'univers tellement fourni qu'à la fin, on a la sensation que le film devrait commencer là. En termes d'écriture, le film est écrit par Christina Buozit, par Bruno Sampé et par Chris Clark. Euh, l'écriture est réellement intéressante parce que l'écriture choisit de laisser beaucoup de place à un ensemble. On n'est pas sur le genre de film où il va falloir tout de suite placer euh, des énormes enjeux dramatiques. L'objectif c'est vraiment, comme j'évoquais au début, de capter cet SF intime de capter ces personnages dans certaines situations, de jouer justement avec leur place au sein de ce décor, et ainsi de suite, de réussir à construire des métaphores et des réflexions. Et au-delà de ça, ce qui est assez fascinant, c'est la gestion de l'univers. Cet univers de SF, moi, je le trouve assez fascinant, parce qu'on est sur un univers de SF où la technologie devient synthétique et se rapproche d'un côté très naturel. Et donc à partir de là, toute l'écriture va reposer sur ce fait que l'humain a voulu donner à la technologie quelque chose de proche de lui, je dirais pas d'humain mais de, de, ouais, de naturel, de terrestre, de, de proche de la nature, de proche de la terre, comme s'il y avait un besoin de, de, de redonner de la place à, aux environnements. Et du coup c'est forcément un message qui se veut écologique derrière, mais en plus de ça, c'est un message qui rapproche l'humain de cette technologie. Chose que d'habitude, dans la science-fiction, on a plutôt tendance à exploiter de façon inverse, c'est-à-dire de plutôt faire en sorte que les personnages soient éloignés de cette technologie, en faisant en sorte que cette technologie soit tellement avancée qu'elle ait pris le pas sur l'humain. Or là, on a l'impression qu'elle a voulu tellement compléter l'humain qu'elle a fini par l'abandonner, se dire qu'elle qu n'avait plus de lien avec lui. Et du coup, tout ce qui se passe à l'écran, devient une espèce de profonde réflexion sur une technologie qui aurait compris la place mauvaise qu'a eu l'humain sur la planète Terre et aurait décidé de le remplacer. Et de se dire, vas-y, t'as plus ta place ici, c'est moi qui vais reprendre mes droits. Et j'aime beaucoup cette réflexion, parce que du coup ça donne de la profondeur ensuite au personnage. Mais ça donne de la profondeur au personnage au détriment peut-être d'autres choses. Buosit, Sampé et Clark cherchent à convoquer une science-fiction basée sur une fascination évidente. Qu'en ce sens, le scénario cherche le plus possible à poser les personnages pour qu'ils se fondent dans le décor et que celui-ci donne à manger au spectateur en termes de composition d'univers et de profondeur pour lui. Mais indéniablement, cela se fait au détriment d'une immersion souvent lourde et pas forcément assez fournie en termes de personnages et de passé pour donner lieu à plus qu'une bonne ébauche pour un univers fascinant mais qui sur un seul long script n'a absolument pas le temps de réussir à pleinement nous embarquer dans son plein potentiel. En termes de mise en scène... Bah, Bruno Sampé et Christina Biosite ont réellement une esthétique qui fonctionne. Qui fonctionne du feu de Dieu, je veux dire réellement, dès les premières minutes on est happé dans le long métrage. On se sent complètement embarqué par ce qui se passe. On se dit que cet univers de SF a une réelle intensité graphique, sensorielle, physique, qui, qui se passe plein de choses en fait. On ressent plein de choses. Parce qu'il y a un travail du son qui est super calibré, et les effets spéciaux qui, même s'ils sont très subtilement amenés dans l'écran, arrivent à avoir un impact immense sur nous. On a cette sensation de voir un film qui réussit à comprendre comment utiliser les effets spéciaux, comment leur donner une réelle puissance symbolique, comment faire en sorte qu'ils soient bien utilisés sans prendre le pas sur ce qui doit se passer à l'écran. C'est toute cette petite subtilité et cette intensité finalement qui accompagne l'ensemble du métrage qui moi me donne la sensation que ces deux cinéastes, déjà non seulement ils se sont bien trouvés, mais au-delà de ça ils ont réussi à comprendre comment bien acheminer de la science-fiction et comment lui donner ce côté très simple, très proche des personnages, pour réussir à faire en sorte que les effets spéciaux ne prennent pas le pas. Chose qu'on a souvent tendance à reprocher dans la science-fiction. Science-fiction, si elle est maladroite, si elle est mal faite, rapidement, les effets spéciaux peuvent prendre tellement de place que du coup, les personnages n'ont pas le temps de vivre, n'ont pas le temps d'avoir la place nécessaire pour prendre corps face à nous. Et heureusement, ici, c'est pas du tout le cas. Enfin, vraiment, je trouve que l'univers arrive à briller, arrive à avoir une vraie intensité et arrive à accompagner ses héros au fur et à mesure de leur voyage. Après, encore une fois, il y a ce reproche de ça place super bien la situation, ça place super bien les personnages, ça place super bien l'univers, mais ça décolle jamais. Et à partir de là, c'est un petit peu dommage parce qu'on aura envie que le film décolle. Il décolle pas. Sampé et Buosite ont un truc. Une forme et une esthétique basée sur l'organique et le physique qui me rappelle par beaucoup d'aspects la puissance de l'introduction d'un Blade Runner 2049 qui se reposait beaucoup là-dessus pour nous faire ressentir la justesse de l'univers, ce qui se passe clairement ici, dans un premier temps. Parce que rapidement on a la sensation que le rythme est trop lent, que les personnages prennent un peu trop leur temps et que du coup l'ensemble sonne comme vraiment fascinant mais où l'on a la drôle d'impression que peu de choses parviennent à réellement se mettre en place pour qu'à la fin, on ait réellement envie de voir comment cet univers évoluera. En termes de casting, alors le casting n'est pas très gros sur ce genre de long métrage, mais vous allez me dire, forcément, avec un projet de SF aussi intimiste, ce serait dommage de placer trop de personnages. Moi, j'ai trouvé la, la grande majorité des acteurs excellents. Eddie Marsan est un immense acteur, ici, il est parfait. Richard Brack, pareil, c'est un immense acteur, un des seconds couteaux les plus fantastiques du cinéma anglais et américain. Ici, il déboîte. Rosie McEwan, Melanie Gaidos ainsi que Edmunden, tous sont vraiment bons, vraiment excellents. Après, je retiens une actrice, parce que elle, pour le coup, c'est elle qui porte le long métrage. C'est elle qui lui donne toute sa puissance, c'est elle qui lui donne toute son intensité, et c'est elle qui brille le plus face à la caméra des deux réalisateurs. La jeune Raphaëlla Chapman est absolument divine dans le rôle de Vesper, la jeune femme portant avec une sensibilité et une grâce folle le projet, donnant une émotion à fleur de peau parfaite à cette jeune héroïne. Au bout du compte, Vesper Chronicles, c'est une super base de travail. C'est un super film dans sa base, dans sa composition des personnages, dans la mise en place de son univers, dans la gestion finalement de cet univers, parce que Dieu sait encore une fois que de nombreux petits films de SF se perdent en voulant donner trop de place aux effets spéciaux, en voulant trop créer leur univers et en oubliant derrière les personnages. Ça n'est pas le cas. C'est un film qui place très bien ses situations, mais qui les place peut-être trop bien. Et du coup, qui oublie de créer de l'intensité, de la montée en puissance, de la générosité finalement cinématographique. Et du coup n'arrive pas à pleinement démarrer. C'est un film qui fonctionne sans réussir à pleinement nous embarquer pleinement dans son aventure, et surtout un film qui laisse un petit goût amer, parce que, euh, ben on est typiquement sur le long-métrage où s'il n'y a pas de suite, c'est vraiment dommage. S'il n'y a pas de suite, pour moi, il n'y a, a pas vraiment d'univers, et il n'y a pas vraiment de puissance au niveau des protagonistes, et il n'y a pas de réelle montée de leur aventure. Mais en tout cas, dans l'état actuel, Vesper Chronicles de Christina Buozit et Bruno Sampé, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Ça reste quand même un bon petit divertissement. Ça reste un film de SF qui sort du lot. Et ça reste un univers foisonnant de bonnes idées. A plus